Merci Soraya. Bonjour à tous, merci de votre présence. Euh, donc, très rapidement, donc, euh, je devais présenter avec Mehdi, on a une petite urgence euh, ce matin, donc euh, c'est moi qui veux présenter euh, et animer cette euh, table ronde ce, ce matin. Très rapidement, donc on va prendre 10-15 minutes, je pense, sur l'introduction, juste pour euh, revenir sur quelques éléments sur la partie euh, parcours client omnicanal, euh, le rôle du, contact, du centre de contact client, justement, dans ce parcours client qui est en. forte évolution. Euh, un, un point sur la partie euh, les parcours clients Omnicano et euh, justement un, une introduction euh, aux éléments qui sont approfondis dans le digital yearbook qui sont sur les solutions que par contre on présentera pas en détail solution par solution parce que c'est un exposé qui serait un peu long mais par contre que vous avez euh, dans le dans le yearbook et sur lequel l'équipe a travaillé et ce qui va nous servir d'introduction à la discussion qu'on va avoir avec euh, avec les participants de cette de cette table ronde donc je vais essayer d'être de, de, concis sur cette sur cette première partie pour laisser la place Principalement à la discussion et aussi éventuellement à quelques questions. Je ne sais pas si on peut prendre des questions de la salle euh, éventuellement. Euh, donc juste un petit rappel sur le sur le point de l'omnicanalité, bien s'entendre sur la no, sur la notion euh, sur la notion de de, de qu'est-ce qu'on parle de quoi on parle quand on parle d'omnicanalité parce que c'est un terme qu'on utilise souvent mais qui est un petit peu galvaudé et qui doit être quand même un petit peu euh, différencié des différentes situations. C'est vrai qu'on est parti d'une solution où on était plutôt finalement sur le multicanalité, la capacité à effectivement traiter euh, des points d'entrée différents, mais euh, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, il ne se parlait pas du tout. On a eu euh, une évolution vers la le véritable... L'interprénétration des canaux, mais dans certains cas il n'y a que certains canaux qui se parlent, par exemple je peux facilement interconnecter ce qui se passe en mail, au téléphone et peut-être aussi sur d'autres contacts digitaux, par contre il reste une frontière entre le digital et le physique et l'évolution ce vers quoi on tend mais sur lequel on n'est pas forcément encore complètement arrivé toujours comme on peut le voir chez nos clients, sur la capacité à finalement démarrer une conversation avec une marque quel que soit le point de contact, et essayer de la, de, de la continuer de la même façon. J'aime bien prendre l'analogie d'un acteur comme Netflix, quand vous commencez une série sur un smartphone, vous pouvez la continuer exactement à la seconde identique de, sur votre PC ou sur un, autre, sur un autre terminal juste en se reloguant avec son compte. Aujourd'hui, dans certaines conversations clients, il n'est pas toujours évident qu'on la commence à un point et qu'on nous reprenne la suite exactement là où on s'en était resté. Il reste encore des, des, des, des, des cas où on doit avoir des questions. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des moyens d'outiller de, euh, ces points et d'aider euh, les agents à pouvoir, euh, à pouvoir euh, traiter ces, ces sujets. Donc, c'est vrai que tout cette, tout cette demande d'omnicanalité, elle, elle vient quand même un petit peu justement. Et je, dans l'introduction ce matin, il a, ça a déjà évoqué, donc je ne vais pas y revenir, mais sur le côté, le sujet de l'économie de l'expérience, avec effectivement l'idée que les produits comptent moins euh, que l'expérience. Euh, J'aime bien aussi citer la citation de Seth Godin qui disait les gens achètent moins euh, des produits et des services qu'une relation, une histoire, une magie. Donc toute cette, toute cette économie de l'expérience, euh, poussée aussi par des acteurs de l'économie digitale, mais pas seulement. Euh, fait qu'on est en train de changer effectivement fortement de, de paradigme, et que du coup, des nouvelles demandes aux, de, des consommateurs euh, sont particulièrement prégnantes. On, on, on voit beaucoup la notion d'accessibilité et de, de fluidité, donc ça qui est, qui est très importante, la capacité justement, comme je le disais, à essayer d'éviter d'avoir à raconter trois fois euh, la même histoire à des points de contact différents. La, la, le caractère personnalisé, donc euh, le fait de se dire mais euh, est-ce que la proposition euh, est, effectivement, me correspond et a bien intégré mon contexte, et je pense que c'est des sujets qu'on va pouvoir justement retrouver dans nos discussions euh, juste après, la, la capacité à personnaliser ces interactions, et puis une notion de, de, de capacité, euh, de, de temps de réponse et euh, d'efficacité, c'est vrai qu'on on, on a tendance à accélérer les temps de réponse sur les, sur les canaux de contact, c'est vrai que quand on s'engage dans certains cas à dire on va avoir une réponse à un email sous 24 heures dans 90% des cas ou sous 12 heures dans 90% des cas quand certains acteurs s'engagent à traiter votre problème en 30 minutes c'est vrai que du coup la promesse de 90% de temps de réponse en 12 heures semble moins disante que, que certains, donc il y a une il y a une demande à, voilà, je, ici et maintenant, j'ai exprimé mon problème, j'aimerais avoir, avoir une réponse si possible. Et dans certains cas, bien qu'il soit euh, minuit 30 euh, et qu'éventuellement, il euh, n'y a pas de canaux euh, humains ouverts à ce moment-là. Donc c'est ça un peu les, les sujets euh, qu'on a, qu a à traiter. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que derrière, et je ne vais pas rentrer dans le détail forcément de tous, ces, de, tous les, de tous les éléments, mais ce qui est important de noter, c'est que en termes de, effectivement, euh, challenge, sur l'omnicanéité, les premiers sujets qu'on va trouver, c'est déjà le point de départ, c'est quand même d'avoir un sujet de parcours et d'avoir bien clarifié euh, la dimension euh, de, euh, du parcours client euh, et de bien savoir euh, tout ce qui se passe avant, pendant, après. Je, pour accompagner un certain nombre d'entreprises de, de, de, sur la démarche des parcours clients, j'insiste sur, sur le avant et et le après sur les parcours clients parce que le pendant tout le monde arrive bien à le comprendre. Le avant ça part, si je prends euh, un exemple sur un achat d'e-commerce, ça part du moment où je me pose la question ou peut-être j'aurais besoin d'acheter ce produit, j'en suis pas encore à être rentré sur le site éventuellement euh, de, de la marque ou euh, euh, pour toute autre question. Donc c'est à ce moment là qu'on commence le, le parcours et le après euh, c'est le client qui doit décider quand est-ce qu'un parcours est, est terminé et non pas la marque qui dit bon bah ça y est le dossier est clos, euh, le client doit, doit être satisfait. Si je je ne le suis pas si je pense que c'est pas terminé, c'est moi qui clôt. Et donc du coup, cette cartographie des parcours. Derrière, effectivement, d'autres enjeux très importants sur la partie euh, euh, justement, humaine, ressources humaines et organisation, on voit bien qu'aujourd'hui, et on peut le faire grâce à l'automatisation, il y a un déplacement, les actes à à faible valeur ajoutée, on a, pas forcément, on a, on a moins besoin qu'un acteur humain se prenne du temps dessus, par contre il y a toute une dimension conseil, ajout de la valeur qui est extrêmement importante et qui nécessite du coup de repenser un peu ces, ces organisations. Euh, le un point sur le pilotage de la, de la performance, comme je, je le disais tout à l'heure, si on a des SLA et qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, eh il faut se donner des bons KPI et être, être vraiment en capacité de suivre ceux qui reflètent l'expérience de mon client et non pas ceux qui sont les standards de mon groupe décidés, euh, où que ce soit dans le monde, parce que c'est ça que, que moi je, je pense être bon, si c'est pas ce que mon client vit, c'est quand même un sujet. Essayer d'apaiser la compétition entre les canaux, c'est vrai qu'en euh, interne des organisations, j'imagine que personne ne connaîtra cette situation ici dans cette salle, mais il arrive que des fois le canal digital et le canal physique euh, puissent créer des, des, des, des, des tensions en interne, vu du client, lui il considère que c'est des points d'entrée d'une même marque, et il n'a pas tendance à considérer ça comme étant euh, des différences, et qu'on lui dise, ah non mais n'allez pas voir là, c'est pas de mon périmètre, il faut que vous alliez voir quelqu'un d'autre, c'est un discours qui est moins euh, on va dire satisfaisant d'un pur point de vue client, qui peut se comprendre d'un point de vue organisationnel, donc c'est des points à, à travailler et puis bah évidemment il y, y a une notion d'outil, donc on va insister plus particulièrement ici sur cette dimension puisque c'était l'objet du benchmark qu'on a fait avec le BG de se dire, bah il faut s'outiller euh, des éléments qui vont permettre comme je le disais, soit aux, aux agents de se débarrasser des choses qui sont compliquées euh, qui sont juste passer des clics entre des, entre des applicatifs qui peuvent représenter dans certains cas jusqu'à plusieurs secondes voire quelques minutes, à justement comprendre le besoin du client, enregistrer son besoin et essayer de lui apporter la réponse particulière, donc c'est ce point et puis donc il y a beaucoup d'outils sur ce, sur ce système d'information et un focus particulier dans toutes les dimensions retail, e-commerce on a aussi euh, une bonne partie logistique où on va se retrouver avec une complexité encore supplémentaire c'est à dire qu'il y a encore dans le parcours un certain nombre de tiers qui, euh, qui viennent intervenir pour gérer euh, la gestion des stocks, euh, la livraison et ainsi de suite, donc il y a une dimension assez large donc je ne vais pas revenir trop en détail parce qu'on a, on a déjà bien évoqué ce, ce point, mais c'est important de se dire qu'aujourd'hui, euh, effectivement, le, le, le, le centre de contact client, d'ailleurs, on n'a même plus non, nécessairement service, mais plutôt de centre de contact client, parce que la nature des contacts dépasse bien largement celle du téléphone, euh, il occupe une place assez importante dans ce, dans ce, dans ce parcours omnicanal parce qu'il doit avoir une capacité à connaître l'ensemble des interactions. On a présenté un, un exemple de, de parcours omnicanal qui va effectivement se, se, se trimballer entre différents canaux, entre Internet, le centre, de cli le centre client et le, et le point de contact physique. Et c'est vrai qu'à un moment, en général, ce qu'on observe, c'est que quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, le, le centre de contact va être sollicité pour, euh, pour eff effectivement aider le client à, se, à, à traiter sa difficulté, ou il ne trouve pas l'information pour satisfaire son besoin, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi une demande positif. Et à ce moment-là, il faut que le centre client soit doté des capacités de gérer les interactions entre les canaux et de savoir effectivement ce qui s'est dit euh, sur, les autres, euh, sur les autres leviers d'avoir la capacité en général à gérer plusieurs canaux simultanément donc, euh, soit pour un même client, soit aussi pour être capable aussi de, euh, de traiter euh, effectivement euh, des conversations qui peuvent être des fois un peu plus longues sur le chat euh, en co bruising et en même temps euh, répondre à une sollicitation plus, plus rapide et puis effectivement avoir cette vision unifiée euh, de l'ensemble des interactions et de savoir qu'effectivement je me suis connecté à, à tel moment effectivement hier soir pendant la nuit j'ai essayé de contacter mais sauf que c'était hors dehors des heures d'ouverture et donc j'ai laissé un message et le matin il y a quelqu'un qui éventuellement m'appelle proactivement et me dit par rapport à votre problème voilà ce que je peux vous proposer ce qui est effectivement un exemple donc c'est ce genre de place que doit prendre aujourd'hui le, le, le, le centre client sur ce sur cette sur ce, sur ce parcours omnicanal donc le point de focus qu'on a qu on a qu'on a proposé effectivement dans le dans le benchmark et donc que vous retrouvez dans l'étude détaillée dans le digital yearbook qu'on a fait avec le bg c'est de s'arrêter un petit peu sur l'ensemble des, des outils donc il y a euh, sur les outils on a distingué un petit peu euh, donc c'est tous les outils de la relation client omnicanal, ce qui n'est pas euh, le, param, le le on va dire l'ensemble de tous les outils de l'expérience de client parce que là le panorama serait, serait trop vaste et à mon avis tous les exposants euh, ici aujourd'hui euh, finalement ont une contribution dans, ce, dans cet élément là nous on a zoomé sur la partie effectivement euh, relation client du, du, du parcours donc les premiers outils évidemment assez logiquement, tourne autour de toute la gestion des interactions. Tout ce qui permet finalement de euh, collecter une interaction et euh, de l'attribuer, on va dire, à, à, à un agent ou à une routine en charge de la, de la, de la, de la traiter. Donc, euh, évidemment, on va trouver ici deux grandes familles d'outils. Les outils qui suppose une interaction de contact avec un agent humain, donc euh, tous ceux qui sont euh, tous les canaux, et la liste des types de, de canaux susceptibles d'intervenir de, de, de, sur des problématiques de care ou d'aide à la vente euh, ne cesse de s'allonger. Mais aujourd'hui effectivement on a euh, voilà, euh, un certain nombre de problématiques, le chat live, le chat communautaire. Parmi les nouveaux canaux aussi, l'intégration des, des, des réseaux sociaux comme un, comme un canal de care, où de plus en plus dans les fils de discussion avec les marques euh, finalement s'interpénètre des problématiques qui sont, mais finalement, où en est ma commande J'ai parçu mon produit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que le nouveau euh, smartphone XB28 est, est disponible avec des photos. Donc euh, voilà, donc commence à se gérer. Et puis en parallèle de ces outils euh, dits d'interaction, il y a tous les outils de, de self-care, d'autonomie client, dont, dont là aussi avec la progression de, euh, des, des capacités euh, des outils digitaux et poussés par l'IA, on a de plus en plus d'opportunités de, de, de développer des outils d'interaction qui permettent de rendre le client autonome sur ces sujets-là. Donc ça c'est la, la couche, on va dire, émergée, et quand on réfléchit aux problématiques de relation client omnicanal, on pense assez nativement à euh, ces outils, c'est-à-dire il me faut... Une porte d'entrée pour commencer à engager la discussion avec mon client. Après, euh, derrière ça, euh, la deuxième brique, c'est ce qu'on appelle euh, les outils d'engagement, qui vont être là pour euh, finalement permettre aux conseillers d'apporter une réponse pertinente par rapport à la sollicitation. C'est, ok, vous êtes entré en contact avec moi, mais du coup, comment je vais pouvoir vous apporter une réponse satisfaisante à votre question aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc, derrière ces, ces, ces points-là, on va retrouver euh, effectivement toutes les solutions qui vont tourner autour de la gestion des bases de connaissances qui vont et qui, se, qui, qui changent. Hein, on est passé du mode où euh, éventuellement, il y a des PDF euh, organisés de manière non structurée à quelque chose de beaucoup plus interactif et qui peut, qui peut effectivement Aidé. Tout ce qui va tourner autour du script euh, et de la, de la façon de gérer euh, la discussion et l'interaction. Et puis des éléments qui sont euh, extrêmement importants aussi, euh, l'interface euh, unifiée. Je le disais tout à l'heure, euh, on observe encore souvent le fait que euh, le fait de switcher entre euh, 4-5 applis différentes représente une part non négligeable de, du temps disponible d'un conseiller pour, pour vous répondre et ce, cette expertise qu'il a dû développer sur la capacité en, en, à naviguer entre des outils qui ne se parleraient pas. Évidemment, du point de vue client, c'est une expertise qui malheureusement ne produit pas euh, un engagement et une fidélité à la marque. Par contre, à la différence de si j'ai pu me débarrasser de ces points-là et que je suis euh, vraiment dans l'écoute attentive, et dans la capacité à rebondir sur votre besoin, euh, c'est plus visible du point de vue client. Néanmoins, c'est une réalité que, qu faut, à laquelle il faut bien sûr se confronter euh, dans un certain cas quand on a plusieurs systèmes legacy et que bah, le choix d'une solution omnicanal représente un, un projet en, en termes de temps euh, d'investissement et d'effort. Euh, voilà. Et puis un dernier axe qui est tout ce qui tourne autour de la, de, de la formation et euh, avec euh, le pendant euh, gamification de la, de la relation, Donc, qui sont tous des éléments qui vont permettre que les agents sont euh, effectivement en capacité d'apporter la meilleure réponse au, aux clients lors d'une de, de problématique dans leur parcours. La troisième brique, c'est la brique de monitoring, de, de, de pilotage, euh, la brique de pilotage qui est importante, je le disais tout à l'heure, pour, pour piloter son expérience client, encore faut-il avoir défini les bons KPI pour être pertinent par rapport à son client, et en même temps, avoir des outils qui peuvent aller, évidemment, des outils de, de, de, monitor, de quality monitoring, comme on les appelle, donc tout ce qui est les standards de qualité, effectivement, les SLA, le respect des, des SLA, le suivi de, du Customer Feedback Management, euh, qui est un, qui a un point important. La gestion et le pilotage de la, de la, de la force de travail en temps réel pour s'ajuster aux pics, aux, aux crises et ce genre de choses. Et puis, des éléments qu'on voit aujourd'hui qui permettent aussi, à travers l'analyse des conversations, de détecter des causes racines sur les projets comme le, comme le, comme le speech analytics. Et on aura envie de dire que c'est déjà, euh, déjà beaucoup. Et après, la dernière brique, c'est qu'évidemment... De même qu'à l'intérieur de ces outils ils doivent être le plus interconnectés, le plus interdépendants, ils doivent aussi euh, s'interconnecter de matière euh, la plus fluide possible avec l'ensemble de l'écosystème IT du reste de l'entreprise qui va contenir non seulement le CRM mais tout ce qui peut être les, euh, selon les problématiques les outils tiers euh, qui peuvent être euh, l'outil euh, de, de, de, du fournisseur euh, du, du livreur euh, de colis euh, ça peut être un outil euh, spécifique de gestion des fraudes euh, qui va euh, la, la conformité des commandes, enfin un certain nombre d'outils tiers sur lesquels évidemment euh, à nouveau euh, si on a bien harmonisé toute la couche haute mais qu'on a remis encore derrière à nouveau euh, 12 applicatifs différents lesquels euh, se le on n'a pas réglé l'ensemble du, du, du problème, donc il y a toujours cette euh, problématique là. Donc je me suis arrêté plus particulièrement sur ces catégories puisque c'est ces catégories d'outils que vous retrouvez dans le benchmark et sur lesquels on a euh, présenté des, des solutions. Donc effectivement on a regardé un petit peu les, les, grandes, les grandes familles d'outils et donc le, le, le point c'est de se dire finalement, pour vous résumer, on vous mettra quelques, quelques exemples d'acteurs derrière, mais qu'il y a aujourd'hui finalement trois grandes familles et on restera au niveau des familles, on ne va pas rentrer dans le détail individuel de chacune des solutions. Les outils qui sont partis du CRM, donc un exemple parmi tant d'autres, mais son nom est souvent cité, donc on va dire Salesforce par exemple, un outil qui serait nativement parti du CRM et qui remonte sur la couche contact, qui se dit bah, finalement moi j'arrive à avoir une vision unifiée du client, j'ai une vision 360, et du coup de, de, je, je rajoute des fonctionnalités qui vont me permettre de traiter les interactions clients, et donc les, les, les canaux de contact, l'interface agent, voilà, donc qui, va, qui va remonter la chaîne en partant de la vision client vers euh, l'interaction. Évidemment, la stratégie, on va dire, un peu différente, c'est celle des, des généralistes du, des outils de contact management qui se sont dit, on va faire l'inverse. Nous, on est très, très aujourd'hui, experts de la gestion des interactions et on va descendre progressivement dans l'engagement, dans le pilotage, voire, pour certaines solutions, intégrer un premier niveau de CRM aussi. Donc, du coup, voilà une intégration dans, dans l'autre sens. Et puis, la troisième grande possibilité, c'est évidemment d'avoir une stratégie dite best of breed sur laquelle on essaye, sur chacune des briques que j'ai présentées tout à l'heure, de choisir un acteur qui est l'expert de cette partie-là. Donc Un expert du case management, un expert du pilotage de la qualité, et ainsi de suite. Et donc, du coup, là, une famille de solutions beaucoup plus large. Donc c'est vrai que, du coup, comme vous le retrouverez dans l'étude, on a présenté et on a essayé de faire un focus sur des solutions un peu majeures, il y en aurait plus encore que ce qu'on a pu mettre là, mais vous trouvez des éléments. Donc par exemple, dans les acteurs qui viennent plutôt du monde du CRM et qui montent vers la relation client, on va trouver effectivement des acteurs comme Pega, SAP, Salesforce, Microsoft, des acteurs de ce type là. Sur la stratégie des généralistes de la relation client qui essayent d'étendre leur spectre d'intervention, on va trouver des acteurs comme Prosody, Capgemini, Genesis ou Nice, qui sont typiquement représentatifs de ce deuxième positionnement. Et puis après, effectivement, des acteurs qui ont des positionnements plus, plus, plus fins en, effectivement en termes de spectre d'intervention, donc des, des acteurs comme Dimelo, iAdvise, Eptica et puis de, de, une tendance aussi qui commence à se développer pour avoir des solutions packagées mais on va dire pour des, pour des entreprises qui auraient éventuellement un, un, un, nombre de, un volume de contacts peut-être un peu, un peu plus inférieur à gérer ou des problématiques plus, euh, plus restreintes des packages qui se créent euh, comme par exemple Audigo euh, et Salesforce qui ont qu on sorti euh, une sorte de Audigo Force qui est une, une solution euh, voilà, qui, prête, qui prend des fonctionnalités de l'un et l'autre mais qui réduit un peu le scope par rapport à ce que serait l'addition de euh, Odigo plus Salesforce en full, ou euh, des, des, des packages entre Zendesk et Cisco. Donc c'est l'objet de, de l'étude qui se trouve dans le, dans le point, donc je ne vais, je vais pas rentrer chez les acteurs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu euh, à grosse maille, finalement, les, les, les, les drivers et les avantages et inconvénients de choisir ces, ces, ces solutions. Donc effectivement... Le fait de partir sur une solution qui s'appuie sur un outil CRM, la grande force c'est que bah, sur la vision client 360 degrés, euh, il va y avoir un, un clair avantage à ces solutions-là, puisqu'elles sont nativement euh, amenées à gérer sur ces, ces, ces points-là. Donc sur la connaissance client, elles sont intéressantes. Et puis elles ont une marketplace qui couvre un certain nombre d'outils qui ne concernent pas que la relation client, donc ça permet une intégration un peu plus large. Le point c'est que souvent, ce qu'on va observer, c'est que et là je ne vais pas citer d'acteurs en particulier, mais souvent elle va avoir une, une couverture des canaux qui est un petit peu plus faible donc l'ensemble des canaux ne seront pas forcément euh, nécessaires donc, euh, sur l'interface sur et sur euh, le fait que des fois il euh, y a moins de fonctionnalités sur la gestion de contacts, donc du coup euh, l'outil d'ordonnancement, la gestion des flux peut être moins sophistiqué. si on veut par exemple être capable en dynamique d'affecter euh, à des agents qui parlent une certaine langue, qui maîtrisent <coughs> certains produits et ainsi de suite et de, que, les, que les appels aboutissent directement, il y a certains outils qui sont moins sophistiqués, ils permettent moins de, de, de points. Donc c'est un peu le, le, le, le point. Évidemment, le, la, la, la, de prendre une solution généraliste qui vient du monde de, de, de contact bah un peu les forces et faiblesses inverses de la première solution, c'est-à-dire que effectivement, euh, ils ont une couverture des canaux qui est, qui est, qui est intéressante et qui vont être plutôt orientées et plutôt agent friendly, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt simples à utiliser pour le, pour le, pour le collaborateur. Par contre, ils vont avoir euh, des points sur euh, euh, euh, l'interconnexion avec euh, le, le CRM qui est forcément nécessaires, qui, qui, qui peuvent être plus compliqués, et puis euh, des, euh, des éléments euh, de fonctionnalités qui, eux aussi, comme ce sont des généralistes, de toute façon, ils ont quelques fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles et qui sont proposées en standard et qui ne vous permettent pas forcément, sauf à investir très fort dans la personnalisation dans la customisation sur, euh, sur des, des aspects de, de, de personnalisation. Euh, je crois que je me suis perdu dans ma phrase, pardon. Euh, et le dernier point, c'est le... Donc le dernier point c'est sur, euh, sur la partie Best of Breed, euh, la capacité à effectivement, où là le point clé c'est d'avoir euh, le meilleur de, de, son, de, de, chaque, euh, de chaque fonctionnalité. Le, le point là-dessus c'est que euh, bah, ça vous demandera plus d'efforts d'intégration, de sélection et de, de points. Donc on a effectivement le, le, le meilleur à chaque, à, chaque, euh, à chaque fonction, mais à vous de l'identifier et de le sélectionner. Je passe sur ces éléments-là, c'est ce que vous allez retrouver dans les éléments de benchmark. Donc je vous invite à lire l'ouvrage de 550 pages que vous avez reçu et qui fait 2,7 kg. Euh, précisément, je l'ai pesé ce matin, euh, non. mais euh, très intéressant et qui a beaucoup de contenu. Euh, je pense qu'on retrouvera euh, l'aspect euh, challenge puisqu'on se dit qu'on euh, voilà, va en, autour de la discussion, donc on reviendra sur ces, sur ces points. Euh, je préfère qu'on se donne euh, le, le temps de, de, de passer euh, à la table ronde. Et donc euh, je vais déjà demander en premier lieu à chacun des invités de se, de se présenter et de donner son, son périmètre euh, d'activité en, en, en quelques mots. Euh, bonjour, je suis Sabrina Giry et je suis directeur du CRM, directrice du CRM chez HSBC. Bonjour, je suis Olivier Savette. Euh, J'étais historiquement directeur e-commerce sur l'activité du téléachat chez M6. Aujourd'hui, je gère l'acquisition pour euh, le téléachat et je suis directeur d'une nouvelle BU qui s'appelle Léon Scander, euh, qui a un téléachat 2.0. Bonjour, euh, Christophe Hamchon, je suis directeur de la relation client euh, du groupe Fnac Darty. Donc, merci à, à tous les trois. Donc euh euh, on vient d'évoquer de, de, effectivement euh, justement le, la, la difficile marche vers euh, l'omnicanalité. Est-ce euh, que vous pouvez prendre un, un petit moment pour donner déjà, euh, dans vos secteurs qui sont euh, un peu différents, euh, quels sont les vrais enjeux aujourd'hui que vous rencontrez, les difficultés principales, euh, les challenges à, à relever pour arriver justement à tendre vers ce souhait de l'omnicanalité, si tant est que ce soit effectivement euh, une nécessité On va peut-être commencer par vous Christophe. Euh, alors, bon déjà Vincent, je voulais, je voulais vous remercier parce que j'étais venu ici pour me rassurer sur le choix des outils, j'ai pas vu l'outil que j'ai choisi dans la liste, donc je me dis aïe aïe aïe euh, ce qui est... Bon, le contexte, je ne vais pas vous faire le pitch de Fnac Darty, parce que je pense que... D'ailleurs, je vous précise qu'avec la fête des mères, dans, dans deux jours, il est encore temps de commander. Mais, euh, et d'être livré à temps. Et d'être livré à temps, ça c'est très important. Euh, c'est un, un groupe, un groupe qui, qui pèse 7 milliards, avec plus de 700 magasins, euh, dans un contexte extrêmement difficile, celui de la grande distribution, dans lequel comme tous les consommateurs, on veut des beaux magasins, euh, qui soient des, des beaux comme des showrooms, où vous puissiez utiliser euh, les produits, mais vous voulez également les prix de l'Internet, donc les prix les plus bas possibles, et puis après, vous voulez la camionnette d'Arti pour vous livrer chez vous, la mettre en service, récupérer votre matériel, etc. Donc on, a, on a un triptyque extrêmement compliqué, c'est que, évidemment, les marges se réduisent, les attentes des consommateurs sont de plus en plus fortes, et le comparatif Internet est vraiment euh, terrible. Donc, euh, dans ce cas, dans ce, dans ce contexte-là, quand on parle de digitalisation, euh, le, le principal problème, je ne crois pas qu'on l'évoquait depuis ce matin, c'est quand même tout ce qu'on voit depuis ce matin, euh, combien ça coûte et quel est le ROI. Voilà. Euh, et pour nous, c'est un, un vrai challenge. Bon. Euh, donc, comment on fait pour essayer de travailler avec ça, surtout dans le cadre de la relation client euh, bah, Deux choses, euh, il faut qu'on soit hyper pragmatique. Donc, euh, Nous, on travaille beaucoup euh, sous forme de pilote. On essaye, on essaie de trouver des solutions, etc. Ça marche, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut rester hyper humble. Moi, je me suis planté plein de fois. Euh, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des pilotes, de solutions, euh, voilà, et d'être à l'écoute du marché. Ça, c'est important. Et ce que je pratique beaucoup et donc je lance un appel à la salle aussi c'est que je pense que pour avoir des informations il faut aussi partager donc moi je partage beaucoup donc n'hésitez pas à rentrer en contact voilà je veux recevoir des informations donc je suis prêt à en donner d'ailleurs je vous donnerai un conseil entièrement gratuit tout à l'heure qui marche super bien sans investissement supplémentaire verrait donc ça super teaser voilà. euh, deuxième, Donc ça c'est le premier challenge c'est combien ça coûte et voilà est-ce que ça marche deuxième chose euh, et c'est un, un problème pour toutes les entreprises qui partent avec des magasins et qui vont vers le digital. Nous, le digital, ça représente 25% des ventes, euh, mais ça, évidemment, la part croît énormément. Hein. Euh, c'est comment on arrive à fluidifier le parcours magasin, web, web, magasin, etc. Hein. On a une logistique omnicanale assez extraordinaire. Euh, on est présent euh, enfin, avec 700 magasins. Normalement, vous avez un Darty ou un Fnac à moins de, de, de 30 km de chez vous et ça doit couvrir à peu près 95% de la, de la population. Donc, comment on bénéficie de cette infrastructure absolument euh, incroyable de maillage territorial pour fluidifier le parcours euh, web-magasin euh, Et puis, euh, le troisième enjeu, euh, complètement différent, mais que j'aurais peut-être dû mettre en premier d'ailleurs, c'est que quand vous avez des parcours à la fois magasin et, et, et web, c'est quoi le référentiel client unique parce que euh, si je vous donne un exemple concret si vous achetez euh, un lave-vaisselle chez darty à votre nom et puis ensuite un frigo dans votre résidence secondaire vous pouvez l'acheter à votre nom au nom de madame et monsieur au nom de votre entreprise etc vous pouvez même et je reprends le cas de la, la fête des mères acheter un cadeau pour votre maman euh, dimanche à votre nom avec votre facture mais qui doit être livré ailleurs donc vous pouvez aussi passer en magasin pour acheter une cafetière rapidement sans vous identifier. Et quand vous allez nous contacter, on va avoir besoin d'informations. Donc ce, ce, ce sujet, cette quadrature du sexe, sur le référentiel client unique, est un vrai, vrai problème. Et on y travaille. Voilà grosso modo les trois enjeux. Super. Euh, Peut-être justement Olivier, euh, pour, en, pour enchaîner avec une, des enjeux d'un parcours qui est plus à distance, euh, voilà, donc, euh, mais qui comporte une partie physique également. Donc, euh, Alors oui, nous on est présent euh historiquement sur la télé, aujourd'hui beaucoup sur le digital. On a un catalogue papier, on a des magasins, donc on est un petit peu partout et surtout, on est dans une, une transformation qui est très, très, très rapide. Il y a quatre ans, on faisait 70 de nos ventes sur des call centers. Aujourd'hui, on fait 70 de nos ventes sur le web. Donc en quatre ans, une entreprise comme la nôtre qui est bien, bien moins importante que Dacty mais qui a 30 ans, et donc qui a 30 ans de process, euh, bah en 4 ans, elle a du mal à s'adapter à la modif de ses process. Et, euh, et clairement, le, le référentiel client unique, c'est un, un point clé euh, que nous, on a traité il y a deux ans maintenant. Ça a été euh, 14 mois de, de, de travail pour euh, mettre le nez dans la base de données et se rendre compte que tu as des gens qui ont euh, 10 comptes clients, trois euh, cartes club sur l'un, pas sur l'autre. Je me suis abonné en magasin. Et, et ça, tant que tu n'as pas fait ce, ce ménage-là, euh, tu ne peux pas avancer. Nous, on, on, on l'a fait au moment où on a implémenté le CRM et on s'est rendu compte que... OK, on a un outil, mais, mais, mais on ne peut rien en faire. Euh, tant que tu n'as pas fait le travail de, de nettoyage de la base client, c'est impossible. Et, et donc cette transformation, euh, elle est à la fois vis-à-vis euh, -vis du client et comment tu lui parles, mais elle est aussi en interne. Euh, les process, euh, ils sont lourds. Les ERP, nous on a un ERP qui a 20 ans, c'est un vrai frein à, à la transformation et, et en face tu as toujours un coût. Tu vas avoir une solution qui a un coût, qui est déjà élevé, et derrière il faut que tu te dises, ok, comment je fais rentrer un carré dans un rond euh, avec mon ERP qui n'est pas du tout adapté. Donc c'est un surcoût et, et, et c'est beaucoup de temps. Et donc Derrière, il faut changer l'organisation aussi en interne, d'un point de vue RH, pour dessiloter énormément et faire en sorte aussi que la relation client ne soit pas la dernière roue du carrosse. Qui, euh, voilà, on a fait le business, on a fait la vente, ça y est, c'est fini, merci, au revoir. Non, euh, prenons, euh, le, intégrons la relation client dès le début, partageons l'information aussi, c'est hyper important, euh, la, la stratégie, pour que derrière, la relation client soit au fait d'une vraie vision 360 du business aussi en amont, euh, pour qu'elle soit vraiment euh, pleinement acteur de, de cette transformation. Claire. Donc Sabrina, on change un petit peu de secteur, mais on va voir que les problématiques sont quand même assez, peuvent être aussi assez, assez proches, surtout un secteur dans lequel, avec l'arrivée des néobanques, il y a beaucoup de challenges. Donc justement, sur cette, sur cette recherche de l'omnicanalité aujourd'hui, chez HSBC, quels sont les, les principaux challenges que, que, que vous identifiez donc, en effet, avec l'arrivée des néobanques, on doit se positionner vraiment sur le digital. Donc notre ambition, c'est de proposer à nos clients le meilleur des deux mondes, de la banque du digital et la banque traditionnelle avec les réseaux physiques. Peut-être rappeler pour, pour ceux qui nous pas la frontière qu'on fait entre néobanques et... et euh, néobanques, c'est des banques full mobile, donc encore plus loin que le digital. Et ça se pose aux banques traditionnelles qui, historiquement, étaient présentes qu'en agence physique, avec un site internet qui proposait plutôt des actes simples. Donc maintenant, on est en train d'enrichir de, toutes les possibilités, et sur le mobile et sur les sites des et donc notre enjeu, en effet, c'est de fluidifier l'information pour qu'on puisse proposer aux clients un parcours sans couture sur les différents canaux. Euh, le plus difficile, ce sera en effet avec euh, nous les forces de vente, les conseillers en agence qui puissent récupérer euh, les informations qui se passent sur le site Internet. Par exemple, un client qui va sur un simulateur retraite, il va nous donner des informations sur euh, ses besoins de complément de revenus, par exemple. Donc on pourra le relancer sur Internet, mais selon euh, ses besoins et euh, la structure de son patrimoine, on demandera peut-être au conseiller de contacter le client pour lui faire les bonnes propositions. Donc il faut qu'ils soient aussi réactifs, puisqu'on sait que sur Internet, on a besoin de réactivité. Donc c'est vraiment le changement à faire auprès de nos conseillers. Très bien, donc comme on a dressé un, un, un panorama en disant justement c est, c est, ça, ça semble compliqué, ce qu'on voulait partager aussi c'est qu'il y, y a plein de choses qui se font au quotidien et qui, et qui fonctionnent très bien et donc du coup donner des exemples aussi de, de, de réalisation et de, de succès, on peut justement rester avec toi Sabrina sur justement les, un, des, un des succès récents, enfin en tout cas une réalisation, une best practice qu'on pourrait partager avec, avec l'ensemble de l'audience alors, ce qui marche très bien, ce qui est nouveau chez nous mais qui existe dans les autres secteurs d'industrie, c'est tout ce qui est abandon de souscription en ligne. Donc, euh, par exemple, un client qui, un, un, qui fait une souscription de prêt perso et qui abandonne, selon l'étape d'abandon, on va faire des relances, on va choisir le canal en fait, puisque comme toutes les autres industries, on a des obligations de réduction de coûts. Donc, si le client abandonne au début du parcours, on va le relancer avec des bannières, des emails, des SMS. Mais s'il abandonne au niveau de l'affichage du taux, on va comprendre qu'il y a peut-être un problème de taux qu'il est en train de nous challenger avec d'autres concurrents. Donc là, on va envoyer un lead soit au contact center, soit au conseiller pour qu'il puisse contacter le client avec toutes les informations qui ont été saisies, c'est-à-dire le montant du prêt, euh, le, la durée et euh, le taux qu'on a affiché. Donc ne, ne me demandons pas de raconter l'histoire depuis le début. Exactement, et d'être tout de suite dans la proposition, est-ce que je peux faire un effort, négocier le taux ou euh, en apporter d'autres bénéfices Et ce sont les mêmes équipes qui gèrent le care euh, habituellement quand j'ai un problème et celles qui font cette proposition ou c'est des équipes euh, différentes oui, parce que tous nos clients ont un conseiller dédié, donc c'est le conseiller euh, qui peut apporter euh, cette information. Et les conseillers sont très friands, donc ça nous permet aussi euh, de les engager, puisque sur le coup c'est un contact très chaud, plus facile que euh, certains leads plus difficiles à concrétiser. Très bien, merci pour ce, pour ce, pour ce partage de, de ton côté Christophe. Euh, euh, tu as fait un effet d'annonce euh, juste avant. <rire> Alors... Euh... Je, je, je voulais faire le focus sur, euh, et puis je reviendrai sur ce, ce point là, euh, une chose qui, qui fonctionne bien, alors ça a été aussi des, des, des années de travail, c'est véritablement la digitalisation des magasins à la fois FNAC et Darty. Euh, intégrer ça dans une logistique nationale euh, vraiment complexe et, et, et lourde donc aujourd'hui euh, sur les 700 et quelques magasins qu'on a on a 200 qui sont entièrement digitaux donc vous voyez on n'est même pas au milieu du gué, on est au début euh, mais ça donne des résultats assez spectaculaires euh, aujourd'hui euh, d'autres euh, alors ça veut dire quoi ça veut dire plus de 4600 4 tablettes euh, qui sont euh, qui sont aux mains de nos vendeurs pour à la fois euh, conseiller envoyer des fiches produits euh, euh, et, et, et surtout faire un, un, un suivi des wishlists des clients qu'il a pu faire sur le sur le web. Donc ça, c est, c est, ça établit une relation très forte et très très fluide avec le client. Euh, C'est également euh, des casiers qui sont à disposition, puisque effectivement, quand vous faites euh, quand vous faites cette interface physique euh, web, il faut euh, des dispositifs de click and collect, il faut des, des casiers, donc on a beaucoup de magasins avec des casiers où le client vient retirer directement ses équipements, donc ça, ça marche très très bien. Et on intègre aussi dans les nouveaux magasins des franchisés. Voilà. Et euh, la preuve est que, en bénéficiant de l'interface logistique euh, omnicanal euh, digital d'ARTI euh, et Fnac, euh, grosso modo, ils augmentent leur zone de chalandise, enfin, elle fait x2. Donc ils arrivent à adresser un territoire beaucoup plus grand. Justement parce que les clients peuvent venir acheter et retirer en magasin. Donc ça, c'est des sujets au niveau du, de l'interface qui fonctionnent bien. Alors effectivement, pour revenir au, au, au conseil gratuit, dans un autre domaine qui est purement de l'ordre de, de, de la relation client, euh, et c'est parti d'un principe que dans les entreprises, finalement, on, est tous, on a tous marre de recevoir des, des dizaines de mails, et, et, et finalement, le consommateur, c'est pareil, les mails, il en, il en a un petit peu marre, et on s'apercevait que nous, on avait, en termes de relation client, un NPS désastreux sur, sur le mail. Voilà. Euh, et pourtant c'est un canal digital comme un autre bon. euh, donc on a fait un choix uniquement sur la FNAC pour l'instant et vous pourrez le, le voir si vous essayez on, a, on, on est en train de retirer progressivement l'accès au mail, c'est à dire que le client pour, pour trouver le, le formulaire du mail il, il, il, voilà, est, on est en train de le retirer et à la place on massifie euh, alors je reprends l'expression de ce matin le, le, le, on disrupte <rire> euh, on massifie l'utilisation du chat voilà. euh, et on a gagné 30 points de NPS voilà. et, et ça coûte zéro voilà. Donc euh, voilà, c'est un conseil vraiment gratuit, ça marche. Le client, pourquoi Parce que le chat, finalement il a une réponse tout de suite pour des questions que nous on peut avoir. Et nous on s'apercevait que le, bah, le mail finalement c'était un, un chat long parce qu'il fallait récupérer le numéro de commande, numéro de dossier, etc. Euh, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien. Parfait, merci pour ce partage, je pense que ça intéressera à beaucoup de monde. Euh... Olivier, euh, de ton côté, euh, sur le, le côté partage, et puis comme on, on, on accélère le temps, je te propose d'enchaîner aussi euh, derrière sur la partie euh, finalement euh, euh, un peu d'avenir, les, les, les, les, les sujets de, de développement, comme ça on fera un tour après sur aussi les challenges de demain, ceux, à, ceux auxquels on se prépare. Ouais, ouais. Tout à fait très rapidement sur la partie partage, euh, moi je suis sur la partie e-commerce euh, e et le, le constat il est que pour euh, faciliter la chose il faut désengorger le service client. Euh, donc en effet le, le mail aujourd'hui il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une question, d'envoyer un email et de re recevoir un email qui dit ok vous aurez une réponse dans euh, nous 72 heures. C'est totalement dépassé, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est encore le, une grosse partie du flux. Donc pour désengager euh, cette partie-là, on a aussi le chat, mais nous, on, on, vous l'avez fait aussi, il y a l'aspect communautaire. Euh, donnons aux clients la possibilité de parler à d'autres clients et à d'autres prospects et ça va euh, fortement euh, désengorger le, le service client pour des questions où au final, euh, d'autres consommateurs peuvent y répondre. Donc, on travaille avec des outils communautaires. Il y a toute la gestion des groupes privés aujourd'hui sur Facebook aussi qui permettent de partager énormément d'infos en amont. Et tout ça permet derrière de concentrer le service client sur des vraies problématiques de clients, problèmes de livraison, problèmes de SAV, ce genre de choses, et désengorger en termes de questions où au final on peut... Accéder à l'info assez facilement. Donc, on, on a beaucoup travaillé là-dessus, et nous, on a travaillé aussi sur la fiche client 360 qu'on déploie là dans les prochaines semaines pour que la relation client puisse avoir une vraie vision à 360 du client et de ses points de contact au moment où il, euh, il le prend en ligne. Très bien. Et donc, du coup, sur euh, et demain, euh, ce vers quoi on va, parce qu'on voit que c'est un sujet qui n'a cessé d'évoluer, euh, de... sur lequel il y a pas mal d'innovations qui s'annoncent. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu regardes et euh, quels sont les sujets? Que dont tu te dis, ça peut être intéressant à, à, à moyen terme. Alors moi, demain, le, moi, je suis impatient. Un euh, transformer une entreprise comme la nôtre, c'est très long, c'est beaucoup d'argent euh, et c'est aussi beaucoup de process. J'insiste là dessus. Donc euh, aujourd'hui, on a la chance de lancer une nouvelle BU from scratch euh, qui, est, qui est pour les, les 20, 30 ans euh, et on part de zéro. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on, on met tout de suite euh, l'accent sur le client, sur l'accès à l'information, sur des process totalement différents. Aujourd'hui, euh, sur Lens on répond aux emails quasiment dans l'heure. On, on, on rappelle les gens tout de suite. Et c'est vraiment cette possibilité de pouvoir changer les organisations en interne. On a une petite cellule, une petite start up qui bouge un peu les lignes. Alors, c'est facile. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de flux et de volume, mais ça va augmenter. Mais on continue de partager cette info. Et surtout, le NPS, pareil, on l'a en interne. Les avis clients, ils sont en permanence. Et très certainement que quand on va augmenter en volume, on, ça va être un petit peu plus compliqué mais l'idée c'est que d'ici euh, deux ans, euh, nos process on puisse les redescendre sur le le mammouth historique, et de lui montrer euh, que investir dans le client, euh, il y a un vrai ROI à long terme. Euh, et tant parler, c'est vraiment cet indicateur qui est, qui est compliqué à suivre, c'est euh, combien me rapporte mon client là tout de suite, euh, versus un taux de transfo euh, euh, d'une émission télé ou, ou, ou d'un site e-commerce. Euh, donc, voilà, nous, on, on, on travaille avec une autre entreprise, euh, une petite start-up, directement dans, dans le gros mammouth, et on, on, on va démontrer que euh, que, que ce mode de fonctionnement il faut l'appliquer à l'ensemble de l'entreprise c'est un peu ce qu'Orange avait fait il y a quelques années avec Soch euh, qu'ils ont okay. réintégré ensuite dans Orange mm, tout à fait Leon's Corner c'est une nouvelle BU euh, Sabrina, dans les, dans les évolutions, euh, alors je ne sais pas si euh, par le fait qu'au sein d'HSBC il y ait beaucoup de financiers, vous avez réussi à craquer la problématique du ROI de l'expérience client, mais en tout cas, euh, sinon, sur les, sur les évolutions et les sujets que, que, que vous regardez à moyen terme, euh, je crois qu'il y a le sujet euh, de l'intelligence artificielle. Euh... Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, justement, pour éviter à nos clients qui commencent un pro, un, une souscription en ligne sur les produits financiers, pour éviter de les laisser décrocher sans rien faire ou attendre un appel du conseiller on travaille sur la mise en place de chatbots mais pas un chatbot juste qui pose des questions oui non, assez simple on voudrait s'appuyer sur les outils qu'on a développés pour nos conseillers pour les aider à proposer les bonnes solutions d'investissement pour que le chatbot puisse apporter le même niveau de conseil qu'un conseiller donc faire le point sur les besoins du client son profil, son appétence au risque ses compétences financières la possibilité aussi si le client veut avoir des informations très précises sur les fonds puisque le chatbot peut s'alimenter de toutes nos bases de données. Donc pouvoir en effet accompagner le client et éviter cette rupture qui souvent arrive dans le processus de sous souscription par des questions auxquelles on ne peut pas répondre, une inquiétude ou euh, voilà, un manque d'informations. Donc, Donc une complémentarité avec mon conseiller dédié. Exactement. Pour pouvoir permettre la finalisation euh, en ligne des produits d'investissement. Bon, on notera que tu as évité la question euh, sur l'héroïde le, le, le d'expérience client. <rire> Alors, justement, l'omnicanalité y répond, si j'ai un petit peu de temps, parce que justement, le fait d'avoir l'omnicanalité, ça nous permet à la fois d'améliorer la contactabilité en diversifiant les canaux, de réduire les coûts, puisqu'on privilégie les canaux à moindre coût avant d'aller sur le conseiller ou le contact center et d'améliorer l'efficience de nos dispositifs, puisqu'on fait aussi ce qu'on appelle du multi-step, c'est-à-dire que, par exemple, un client dont le prêt arrive à échéance, il va avoir une mensualité qu'il n'aura plus besoin de rembourser. Et cette nouvelle capacité, soit on peut lui proposer dans un premier temps de un nouveau prêt personnel, et s'il ne répond pas, on peut changer de thématique et lui proposer, par exemple, la mise en place de versements programmés sur une assurance vie. Donc on a réussi, justement grâce à l'omnicanalité, à améliorer notre ROI D'accord. Et donc du coup, de votre côté, Christophe, de ton côté sur la partie Fnac d'arty, qu qu'est-ce quels sont les, les, les, les sujets que tu regardes à, à plutôt à moyen terme Alors, comme tout le monde ici dans cette salle, je pense qu'on regarde l'intelligence artificielle, les bots, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut avoir une, une approche extrêmement pragmatique. À quoi ça sert Et est-ce que ça, est ce qu'il y a un ROI Parce que bon, c'est quand même des, des, des choix vraiment engageants. Euh, moi, au-delà de ça, euh, mon vrai enjeu sur la relation client d'un groupe comme Fnac Darty, qui est comme un vieux groupe avec une histoire, avec une culture, c'est d'arriver à transformer la relation client tout en gardant notre âme. Voilà. J'ai eu la chance de, de, de, de voir il n'y a, a pas très longtemps Bernard Darty, qui nous a quittés de, de, depuis, et qui me disait, mais euh, jeune homme, n'oubliez euh, pas que Darty, c'est d'abord mon nom. Et donc là-dessus, il y avait une expression très forte, c'est-à-dire que nous, on, est, on, voilà, on engage un nom, on engage une famille, on engage une histoire. Voilà. Donc, euh, il faut que la technologie, elle serve à cette, euh, à cette relation avec le client. Euh, ça, c'est le premier point. Alors, pour être plus concret, moi, ça fait quand même 25 ans quasiment que je travaille dans la relation client. Euh, et effectivement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de vraie révolution euh, d'organisation technologique. Elle est là, elle arrive et je pense que c'est une, une opportunité absolument incroyable pour réinventer le métier de la relation client hein. aujourd'hui personne ne veut voir ses enfants travailler dans un call center parce que c'est des métiers qui sont décriés, qui sont externalisés qui sont offshoreisés, qui sont mal payés etc, etc. Euh, le fait de passer sur des outils euh, digitaux, de travailler en mode collaboratif ça change tout parce que pour les collaborateurs, ça veut dire décloisonner l'information, ça veut dire travailler en mode collaboratif et ça, ça veut dire je ne suis plus un assistant, un technicien, je suis un représentant de la marque. Voilà. Donc moi, mon ambition dans les années qui viennent, c'est de réinventer ce métier pour que les gens soient fiers de travailler dans les centres de relations clients. Voilà. Alors c'est un vaste enjeu, je suis qu'au début et j'attends tous les conseils possibles, gratuits évidemment, <rire> euh, sur le sujet. Merci, merci à tous, je crois qu'on a couvert à peu près le, le, le timing, donc merci si vous, bah voilà, si vous voulez prolonger les échanges. Comme le disait Christophe au début, on est tous là pour, pour échanger, donc n'hésitez pas à revenir vers nos intervenants, vers nous-mêmes. Nous on a un stand Colorado au, au deuxième étage, numéro 67, à votre disposition. Merci.